En 2022, en 2022, pour 2022, en 2022, encore et toujours au plus proche de vous, pour vous informer au quotidien de l'évolution de notre territoire, de nos différentes actions, de nos différents projets. L'année capitale capital quant à la mise en place de notre redevance incitative. Rendre l'avenir possible et notamment en continuant l'entretien de nos rivières. Nous allons continuer à accompagner les entreprises de notre territoire. Que chacun à ses besoins et ses attentes. Poursuivre notre développement culturel sera notre objectif. Maintenir les liens avec tous les organismes périphériques. Nous poursuivrons euh, les investissements et la prévention. Entretenir la communication avec les agents et réussir l'intégration des nouveaux services tels sont les axes des ressources humaines. Et également développer une politique partenariale. Développer les moyens d'investir, continuer à avoir une gestion rigoureuse des deniers publics afin d'assurer une capacité d'investissement pour le territoire. Madame, Monsieur, vous le voyez, nos ambitions sont grandes, mais 2021 nous aura permis de resserrer les liens et je veux attester ici de l'engagement et du sens des responsabilités de chacun des 50 élus qui composent notre exécutif. Je suis donc persuadé que notre solidarité, notre engagement pour servir ce territoire et la folle envie de garantir son avenir vont nous permettre de réussir pour cheminer ensemble vers 2023. Très belle année 2022 à chacune et chacun d'entre vous. Je souhaite une superbe fréquentation touristique 2022 pour l'ensemble de notre territoire, du Minervois au Caroux. Bonne année Bonne et heureuse année à vous tous. J'ai mis le vœu que tous ensemble nous fassions un effort de tri, de compostage, afin de réduire assez drastiquement notre poids d'ordures ménagères. Bonne année 2022. Je vous souhaite une belle année 2022. Bonne et heureuse année 2022. En 2022, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année professionnelle et personnelle. Je vous souhaite nombreux et nombreuses à suivre notre programmation culturelle. Très bonne année 2022. Pour 2022, je vous souhaite le meilleur et une très bonne année. Nous ne réussirons qu'ensemble. Bonne et heureuse année à tous.